Fin d'année oblige, c'est l'heure des bilans et des futurs objectifs sur Prepaid Performance. Je vous parle de tout ça maintenant, c'est parti Pour cette année 2021, Prepaid Performance a partagé 82 vidéos. C'est évidemment sans compter les vidéos de la chaîne secondaire, avec des formats beaucoup plus courts et donc beaucoup plus nombreuses. La chaîne a généré 830 000 vues en 2021 avec plus de 9 500 nouveaux abonnés. Ça représente plus de 50 000 heures de visionnage, donc plus de 2 jours complets. Des chiffres qui font littéralement tourner la tête. Si la croissance a ralenti comparativement à 2021 et l'impact des différents confinements, c'est une progression toujours constante. Comparativement à 2020, où nous avions eu un pic fou en mars et avril, nous avons en 2021 des performances très constantes. Ça permet donc nettement plus facilement d'anticiper l'avenir, à travers de vraies stratégies de développement. Bien entendu, tout ça est grâce à votre confiance et votre engagement. Je vous remercie donc du fond du cœur pour ça. Nous sommes regardés un peu partout dans le monde, avec bien sûr une majorité en France, en Belgique, au Maghreb et au Canada, les pays francophones. Financièrement, la chaîne a généré environ 2700 euros, auxquels s'ajoutent les dons de nos 18 abonnés YouTube, 31 abonnés UTIP et 8 abonnés Tipeee. C'est grâce à vous que nous pouvons ambitionner des projets plus conséquents. Donc à nouveau, merci à vous tous nous avons à nouveau eu des invités de très haut niveau, et c'est un véritable honneur de pouvoir vous partager ces échanges. Vous avez certainement constaté que sur ces derniers mois, ces formats se sont raréfiés. Tout simplement parce qu'avec nos changements de locaux, nous avons également changé de connexion Internet. Or, je ne voulais pas prendre le risque d'avoir des soucis de connexion durant un échange avec un professionnel. Nous allons donc très prochainement relancer ce type de vidéos qui me tiennent à cœur, et qui, je pense, vous plaisent également. Et vous pourrez me faire confiance sur le fait d'essayer d'inviter des intervenants de haut vol. Comme évoqué à l'instant, nous avons donc déménagé et créé par ce biais notre espace de tournage. C'est évidemment un aboutissement très important pour le projet et ça a nécessité beaucoup de travail. Bien entendu, l'idée est de continuer de faire évoluer cet espace pour vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. De la même façon, en termes matériels, nous avons encore quelques idées d'équipement. Tout ça viendra petit à petit, je vous en tiendrai informé. Également, un gros aboutissement de cette année est le lancement de la chaîne secondaire. Je vous en avais parlé dans le bilan de l'année passée, et avec un peu de retard, nous y sommes tout de même parvenus. Bien évidemment, c'est encore loin de ce que j'envisage, mais les choses vont se développer progressivement. Vous pouvez être certain qu'on vous prépare beaucoup de surprises qui pourront, je pense, vous être utiles. En termes d'évolution chiffrée, c'est donc presque 10 000 nouveaux abonnés sur 2021, et plus de 800 000 vues. Mon objectif est très clair, la barre mythique des 100 000 abonnés. Pourquoi cet objectif Tout simplement parce que d'après mes calculs, c'est une étape suffisamment solide pour ambitionner de professionnaliser l'activité. Or, pour le moment, j'investis beaucoup de temps dans le projet avec trop peu de retours financiers. Et comme malheureusement l'argent est toujours le nerf de la guerre, vous connaissez mes ambitions. Bien évidemment, si vous souhaitez nous aider dans cet objectif, invitez une personne à suivre Prépa et Performance. Oui, oui, une seule. Si les 40 000 abonnés de Prépa et Performance invitent une et une seule personne, nous serons déjà très proches du but. Nous continuons toujours, grâce à l'aide d'Emily, de développer la playlist dédiée au sport féminin. Comme vous le savez, c'est un sujet que l'on a à cœur de mettre en avant pour faire avancer les mentalités et l'individualisation de l'entraînement. Là encore, beaucoup de choses sont en préparation et j'espère qu'elles pourront vous intéresser. Nous avons besoin de votre soutien pour faire avancer les choses. Partagez un maximum ces vidéos pour démocratiser ce genre de sujet au grand public. Et maintenant, c'est quoi le programme Eh bien de façon générale, comme je viens de vous en parler, de développer notre communauté et notre visibilité. Ensuite, de façon plus ciblée, j'espère pouvoir lancer le site internet de prépa et performance en 2022. Celui-ci aura pour but de proposer beaucoup de ressources pour les sportifs et pour les professionnels. Je vous en parlerai dès qu'il y a du nouveau. D'un point de vue matériel, l'idée serait de pouvoir investir, notamment dans des micro HF et une seconde caméra. Avec plusieurs nouvelles séries qui arriveront très prochainement sur la chaîne, nous allons avoir besoin d'améliorer encore nos prises de son et de vue. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Enfin, nous devrions lancer des produits de merchandising dans le but d'augmenter notre chiffre d'affaires. Pour être très franc avec vous, j'étais au départ très réfractaire à cette démarche, car les t-shirts et les tasses, ce n'est vraiment pas mon truc. Sauf, évidemment, ma propre tasse prépa et performance. Et une idée m'est venue pour apporter une réelle plus-value au produit, pour ne pas vendre pour vendre, mais bien apporter des solutions pour l'entraînement. Et si ce produit avance rapidement, je vous en donnerai vite des nouvelles. Voilà pour les nouvelles du front. J'espère que ce format bilan aura pu vous intéresser. À nouveau, les dimensions de ce projet continuent de croître uniquement grâce à vous. Je ne peux que vous remercier pour votre soutien et vos échanges. J'espère que les nouveautés de 2022 que je vous prépare vous plairont tout autant. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez des vôtres au maximum. Ces moments n'ont pas de prix et sont bien plus importants que toutes les séances d'entraînement du monde. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle année et du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut